Comment joue-t-on au palais breton Découvrez les règles du jeu. Ce sport se pratique avec des palais en fonte et une planche en bois. Pour marquer des points, lancez les palais sur la planche et rapprochez-vous au plus près du petit palais, qu'on appelle le maître. Il faut être deux au minimum pour pouvoir jouer. Le joueur 1 prend les palais numérotés de 1 à 6 et le joueur 2 les palais de 7 à 12. Vous pouvez également jouer en équipe, en 2 contre 2 ou 3 contre 3. Dans ce cas, répartissez-vous équitablement les palets. Débutez le jeu. Posez le maître sur la planche et placez-vous à 5 mètres. Récupérez vos palets et le maître pour démarrer la manche. L'équipe qui commence a droit à 3 essais pour lancer et faire s'immobiliser le maître sur la planche. Si elle n'y parvient pas, c'est à l'autre équipe de tenter sa chance, et ainsi de suite. La première équipe qui réussit à placer le maître lance un premier palais, puis un deuxième. C'est ensuite l'équipe adverse qui lance son premier palais et son deuxième palais. Le lanceur joue toujours deux palais d'affilée. Mais pour simplifier le jeu, vous pouvez aussi jouer un seul palais par équipe à tour de rôle. C'est toujours l'équipe dont le palais est le plus proche du maître qui mène la partie. C'est donc toujours à l'équipe la plus éloignée du maître de jouer. Un palais qui n'est pas sur la planche ne compte pas, comme un palais qui aurait d'abord touché le sol avant d'atterrir sur la planche. Si vous envoyez le maître hors de la planche, la manche est annulée et doit être rejouée. On recommence Comptez les points et fin de partie. Une fois que tous les palais ont été lancés, comptez les points. L'équipe gagnante est celle dont le ou les palais sont les plus proches du maître. Un palais vaut un point. L'équipe gagnante marque autant de points qu'elle a de palais plus proches du maître que ceux de l'adversaire. L'équipe gagnante relance une manche avec le lancer du maître et ainsi de suite, jusqu'à ce que une des deux équipes atteigne 12 points et remporte la partie. Si chaque équipe remporte une partie, la belle ne se joue plus en 12 mais en 15 points. À vous de jouer